Le modèle Process Communication est à la fois un outil de communication et un modèle de découverte et de compréhension de sa propre personnalité et de la personnalité des autres. Personnalité compris au sens de comportement observable. Ce modèle a été développé par Téby Keller, docteur en psychologie. À partir de 1969, il étudie les interactions entre les personnes et conçoit ce qu'il a appelé des mini-scénarios qui seront à la base de la ProcessCom et pour lesquels il reçoit en 1977 le prix scientifique Eric Bern du nom de l'inventeur de l'analyse transactionnelle. Le premier levier de la process communication, c'est que ce modèle se focalise sur nos comportements observables, comme je viens de vous le dire. L'un des premiers éléments observables, c'est que nous avons souvent une vision différente du monde qui nous entoure, et donc une manière différente d'en parler, un registre lexical dominant qui n'est pas toujours le même. Certains, par exemple, voient le monde d'abord par le filtre des émotions. Et ils vont utiliser des mots tels que « je me sens »,« ça me fait du bien »,« je suis heureux de partager ce moment avec vous ». D'autres vont d'abord voir des structures, des informations, et utiliser un registre qui sera plus du style euh, « les délais »,« qui »,« quoi »,« où »,« quand »,« comment », les informations essentielles, le planning. D'autres vont passer le monde au crible de leurs opinions, et leurs phrases pourront démarrer plus souvent par selon moi, à mon avis, il est essentiel d'eux. Tébi Keller a identifié six perceptions différentes de l'environnement et donc six registres lexicaux dominants. Il les a rattachés à six grands types de personnalités. Attention, ce ne sont pas six boîtes séparées, ce serait forcément de la caricature, mais bien plutôt six grandes énergies. Chacun d'entre nous possède plus ou moins des caractéristiques de chacun de ces types de personnalités. Nous y avons donc tous accès, mais pas forcément avec la même facilité, ni la même intensité. Utiliser la process communication, c'est déjà développer une écoute différente, être plus attentif à la manière dont les autres s'expriment, et adapter par moments notre manière de parler, sans pour autant perdre notre propre style. Par ailleurs, ce modèle identifie des besoins psychologiques liés aux différentes énergies et donc très différents selon les personnes. Nous l'avons tous constaté, ce qui me semble passionnant, essentiel, ne l'est pas forcément pour tout le monde. Et inversement, ce qui me paraît absolument inenvisageable est justement ce qui passionne mon voisin. Bien sûr, nous n'avons pas attendu la process communication pour savoir que nous sommes tous différents. Mais ce modèle nous donne un système organisé, basé encore une fois sur des critères observables et donc partageables par tous, et permettant du coup d'avoir une grille de lecture commune. Le but, c'est de mettre en place des stratégies dynamiques pour que chacun soit nourri dans ses besoins psychologiques, motivé, satisfait, dans des échanges constructifs, joyeux. Pour illustrer la puissance de ce modèle et ce que vous obtiendrez pendant ces deux jours, je me suis dit que le plus simple serait d'utiliser, de vous montrer mon profil ProcessCom, de vous le décrire et de vous expliquer comment je l'utilise au quotidien. Voici le document que j'ai reçu lorsque j'ai rempli le questionnaire ProcessCom, le questionnaire en ligne que vous aurez à remplir avant d'arriver au séminaire. Ce document présente la manière dont s'organisent chez moi les six énergies définies par le modèle, et me donne ainsi un ensemble d'indications précieuses sur leur facilité d'accès plus ou moins grande pour moi. Premier élément essentiel, ma base est l'énergie travaillomane. Le mot n'est pas fantastique, retenez plutôt pensée factuelle. Ce que cela signifie, c'est que je vois d'abord le monde au travers du filtre de la logique, des informations, du process. Je vais donc aussi parler et entendre plus facilement cette langue, le registre lexical des faits. Mes points forts dominants sont la logique, l'organisation, la capacité à faire les choses selon le planning prévu. Revers de la médaille, sous stress, je peux parfois être un peu trop dans le surdétail, ou même, plus rarement, dans le surcontrôle, toutes les fois où je commence à être inquiet sur un processus, ou bien que je veux imposer ma manière de faire. Ensuite, ce qu'on appelle ma phase actuelle se situe au niveau de l'énergie promoteur. Ce qui veut dire que ce qui me motive d'abord, ce sont les défis, l'excitation, le challenge. Et là encore, soit je nourris consciemment ce besoin psychologique, soit je vais commencer à imposer ce besoin en étant trop dur ou même prêt à manipuler les autres pour qu'ils fassent ce que je souhaite. Enfin, je reste connecté de manière forte à l'énergie empathique qui aime créer du lien en communiquant sur les émotions, les ressentis et en accordant une attention personnalisée aux gens. Ce qui me permet de créer et d'entretenir des relations durables amicales avec les personnes que je rencontre et me rend aussi vulnérable aux atmosphères agressives si j'ai l'impression qu'on ne m'aime pas. Avec ces trois étages, j'ai donc une conscience très nette de mes atouts, de ma puissance et des séquences de stress que je peux activer comme des solutions pour les contrer. Si je reste hors du stress, je pourrais accéder à l'ensemble de ces énergies, y compris celles du haut de ma pyramide. Et ainsi, j'aurai la possibilité d'adapter souplement ma communication aux personnes que je rencontre. Voilà, j'espère que mon exemple vous aura donné une première idée de ce que c'est que la structure de personnalité en ProcessCom. Maintenant, comment va se passer notre séminaire D'abord, je vous décrirai les principales composantes du modèle, afin que vous soyez au clair sur sa philosophie, son organisation et ses principes généraux. Puis, je vous expliquerai de la manière la plus pratique possible ces six grandes énergies définies par T.B. Keller. Et enfin, je vous remettrai votre propre profil ProcessCom, construit à partir du questionnaire que vous aurez rempli en amont de cette formation. Évidemment, nous discuterons du résultat. Et c'est vous qui direz si vous vous retrouvez dans l'articulation de ces différentes énergies chez vous. À partir de là, le but sera que vous construisiez progressivement une stratégie pratique, immédiatement opérationnelle, pour gérer le processus de communication avec les autres, tout en nourrissant au maximum vos propres besoins psychologiques. Et ce, afin de vous permettre de fonctionner au mieux dans les interactions avec les personnes qui vous entourent. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de participer à ce séminaire. Et bien sûr, si vous avez des questions, je reste à votre entière disposition. Utilisez les commentaires sur cette page ou contactez-moi directement. A très bientôt.